Salut à tous Allez, on va parler des commandos, les commandos euh, scout trooper hein, euh, de l'Empire. On va regarder la figurine en macro, on va explorer les cartes ensemble et puis on fera une petite conclusion. En attendant, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce, puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Allez, c'est parti Allez, évidemment, je commence par le duo sniper, hein, parce que c'est quand même ce qu'il y a de, de plus notable dans la boîte. Euh, bon, voilà, un beau duo, hein, un vrai, vrai beau duo. Les rebelles étaient très sympas, un mon calamari en snipe, s'était bien trouvé. Mais voilà, là, on a une belle pause. Euh, bon, alors après, le guetteur avec, euh, avec les jumelles debout, alors que l'autre est accroupi, euh, ça fait un peu, je m'expose, je vais me prendre une balle. Euh, mais bon. Euh, de toute façon on va le voir avec, euh, avec les, les, les autres figurines du commando. ce qui est génial, c'est d'avoir utilisé des scouts. Et ce qui est super, c'est que ben voilà on a une vraie diversité qu'on n'arrive pas à atteindre avec les rebelles niveau niveau empire, c'est paradoxal hein, parce que l'empire, c'est du noir, c'est du blanc. mais grâce à, à la diversité des armures, eh ben on a plus de diversité côté empire que, euh, que côté rebelle où on est toujours avec un long manteau et ce, ce sempiternel casque qui fait que ben euh, quand vous sortez vos figurines de la boîte au niveau commando, ben, si vous n'avez pas fait un petit détrompeur dessus ou quelque chose au niveau de la, de la couleur, ben vous risquez de les mélanger avec des trucs classiques, ce qui n'est pas le cas de l'empire. Voilà, on enchaîne avec euh, la troupe de commando, donc euh, c'est génial, comme je le dis, hein, euh, d'utiliser des scouts. On a des poses qui sont hyper dynamiques, là, euh, vraiment, vraiment sympa. Vous voyez là le, le, le poseur de, de, de grenade de charge, de charge thermique. On a des poses qui sont hyper sympas, c'est très simple, il n'y a pas un seul personnage qui a les deux talons au sol. Ça a l'air de rien, mais quand on regarde, ils ont tous un talon euh, levé quelque part, et ça, ça crée en fait du dynamisme. Ça crée une projection de la figurine vers l'avant, et euh, lui là, il est carrément penché, on pourrait le planquer derrière un mur en train de pencher sa tête. Euh, ouais, c'est superbe, c'est 20 sur 20, un truc comme ça. Hein. Franchement, ils, là, ils, ils, ont passé, ils ont passé un cap dans Star Wars Légion avec, euh, avec cette série, que ce soit le E-Web, que ce soit le, le 1.4 FD, que ce soit Boba Fett ou que ce soit cette équipe-là, franchement, ils ont passé un cap. Euh, J'avais trouvé quand même les commandos rebelles chouettes, il hein, faut quand même avouer, ils ont du charisme, hein, ils sont vraiment beaux, mais ce que j'aime bien là, c'est euh, cette capacité que vous avez à vous diversifier, vous ne mélangez pas euh, ces troupes-là avec les troupes des, euh, des Storms, alors que, comme je vous l'ai dit juste avant, ben, on peut avoir tendance à mélanger ces commandos avec, euh, avec euh, les troupes régulières. Et voilà, je trouve ça bizarre que la diversité vienne de l'Empire, alors que l'Empire, comme on l'a dit dans la vidéo de Guy, c'est l'ordre et, et, et, et, et la sécurité. Et bien là, on a vraiment quelque chose qui est, qui est multiple, qui est diverse et qui donne énormément de variété. Et pour, pour les gens qui font du modélisme, ben ça devient vraiment, vraiment encourageant d'investir dans des Star Wars. Vous pourriez juste investir dedans pour faire des diaporamas, en fait. Voilà, je pense que là, il y, y a des choses à creuser, il y a vraiment de très très belles choses à faire avec ces figurines, au top. Bon, je l'ai dit, hein, euh, c'est chouette hein, quand même, hein, voilà. ce que je trouve assez marrant, c'est de se dire, hein, je le répète, hein, mais euh, ça me trotte, hein, c'est de se dire que finalement, eh ben, quand on joue Empire, d'accord, on joue du noir et du blanc, mais on a plus de diversité visuelle que si on jouait rebelle, je trouve ça dommage. C'est sympa hein, les grands manteaux, hein, mais il y en a un petit peu marre là. On va peut-être essayer de trouver euh, quelque chose de, de différent. Ah, certes, il y a eu les flits, mais euh, c'est pas ça. Allez, on se regarde les cartes. On va commencer euh, On va commencer par euh, la carte classique, hein, la carte du Scout trooper euh, en version en version euh, commando. Donc euh, 60 points. Hum, hein, euh, voilà, hein, ça, ça ça coûte un peu quand même. Euh, donc euh, vous en avez 4 hein, dans, le, dans le groupe. Ça se défend euh, à 1. Un point de vie. Euh, deux points de suppression, eh, ça y est, des blancs, des blancs en défense, yes, vous allez comprendre les gars hein, que ça fait un petit peu mal de se défendre avec des des blancs, euh, vous vous souvenez dans une vidéo précédente, hein, je rageais profondément d'avoir euh, des, des, des rouges pour, pour les impériaux, d'ailleurs je me disais, j'y ai repensé, on n'a jamais vu, on a 9 épisodes, on n'a jamais vu un, un impérial se prendre un tir avec son armure et puis faire, oh, ouais, un peu mal mais je continue. Non. Les mecs ils se font toucher une fois, ils se couchent au même titre que les rebelles. Bon Pourquoi un des rouges plutôt qu'un des blancs Allez, j'arrête de vous gaver avec ça. En tout cas, cette fois-ci c'est des des blancs, donc les impériaux vont quand même commencer à sentir leur douleur. Des blancs, euh, ça se déplace. Alors, ça transforme que euh, l'adrénaline en défense, hein, parce que finalement c'est quand même assez. Euh... Ils sont plus light, donc euh, on va partir du principe qu'ils esquivent mieux. Je pense que c'est ça l'idée. Ils se déplacent que à deux. Bon, c'est un classique. Au niveau non armé, c'est un des noirs. On aurait pu imaginer que des commandos soient quand même un peu plus efficaces au corps à corps. Et puis euh, au niveau euh, distance, bah, c'est le petit blaster de poche, hein, le, le, le petit pistolet. Donc c'est euh, deux dés noirs. Alors là c'est pareil que les autres, mais euh, ça tire à 1-2. Euh, alors que euh, pour les commandos rebelles, c'était qu'un dés noir, mais ça tirait à 1-3. Ouais. Soit vous lancez 2 dés à moyenne portée, soit vous lancez un dés à longue portée. Ouais, moi je préfère clairement en lancer deux, hein. Euh, parce que quand même, 1 2, c'est beaucoup. Ouais. On arrête les polémiques. Euh, on regarde euh, les informations sur la carte. Profil bas. Donc, tant que vous défendez, euh, si vous bénéficiez d'un couvert léger, améliorez votre couvert de 1. Sans pouvoir dépasser le seuil maximal qui est celui de 2. Hein, euh, je vous le rappelle. Euh, les valeurs qui sont là, c'est sensiblement les mêmes que euh, les commandos euh, troopers que, euh, que, qui sont sortis. Donc, je ne sais pas si je pourrais prendre le temps de faire une vidéo sur les commandos euh, troopers. Vous m'en voudrez pas, j'essaierai de la faire, mais concentrez-vous sur ce que je vous dis, c'est sensiblement la même chose pour les commandos troopers. Euh, Éclaireur, que les commandos ont également. Après avoir, euh, euh, après votre déploiement, vous pouvez effectuer en fait un déplacement à vitesse 1. Donc, ça, je l'avais joué dans euh, la partie euh, commentée sur Rigui TV. Euh, tireur d'élite 1, tant que vous effectuez une attaque à distance, réduisez de 1 le couvert euh, du défenseur hein, jusqu'à ce qu'il tombe à 0, hein, bien entendu, peut, le résultat ne peut pas être euh, négatif. Sinon, il ben, n'y a pas hein, de valeur euh, type impact ou perforant, il euh, n'y a euh, rien de tout ça. Donc comme ça, euh, c'est euh, réglé. On va regarder tout de suite euh, la carte de Scout. Euh, en équipe de deux, hein, en binôme notamment euh, soit sniper, soit poseur de bombe. Donc ça c'est équipe avec armes lourdes, donc on va aller voir après les cartes. Voilà c'est ça, c'est que si vous constituez cette équipe qui vous coûte que 16, qui sinon au niveau des valeurs elle est même, hein, un point de vie, deux points de suppression, euh, le dé c'est du blanc, ça se déplace à deux, ça attaque avec le blaster, je redis pas c'est le même profil. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'à cette carte, vous allez additionner euh, soit une carte de sniper, soit une carte de poseur de grenade. Et, euh, et voilà, on va les voir juste après. Sinon, bah, vous avez également le profit bas, vous avez également l'éclaireur 1 et vous retrouvez le tireur d'élite 1. Donc ça ne sert à rien finalement que j'en parle, si ce n'est de vous la présenter. Et on va tout de suite s'intéresser donc euh, aux fameuses cartes. Alors, euh, saboteur. Tiens, on va commencer par celle-ci. Saboteur avec charge sonic. Bon un des noirs euh, et un des rouges. Ouais, alors pourquoi les rebelles ont un des rouges euh, et euh, deux des blancs, je crois, de souvenir Ils ont des grenades qui marchent moins bien. Et puis eux, ils ont des grenades qui marchent mieux. Enfin, on va dire que statistiquement, les rebelles ont des grenades qui peuvent faire moins de dégâts, statistiquement, alors que, on va dire que les grenades des impériaux sont plus fiables. C'est peut-être ça la traduction. Mais bon... Ça me gêne un peu que euh, une même grenade puisse... Enfin, c'est pas sensiblement la même, mais euh, qu'un même corps d'élite puisse pas faire les mêmes résultats. Mais ils veulent forcément différencier. Vous voyez, ils veulent nous sortir des choses euh, en même temps qui se ressemblent, qui font miroir. Puis en même temps, ils cherchent à différencier. Mais différencier totalement, en fait, pas de la différence euh, qui, au final, d'ailleurs, euh, euh, bénéficie toujours, je trouve, euh, à l'Empire plutôt qu'aux rebelles. Je suis très critique de ce côté-là. Et je trouve que... Alors après, il y a des gens hein, qui jouent très très bien rebelles. Et euh, je vous laisse en commentaire expliquer que non, euh, Rebelle, c'est la victoire assurée. Il y en a qui le disent. Moi, je sais pas jouer Rebelle, quoi. Et je trouve que franchement, c'est toujours largement plus badass côté Empire. Bref. Euh, donc, euh, il a euh, Armor One, euh, Charge Sonic. Donc, placer un pion de Charge Sonic intégralement à portée 1 de la ligne de vue du chef de Nitté. Le mec, il a un bras comme ça, quoi. Distance 1, c'est super loin quoi. Je <rire> le mec il arrive à poser une charge. Super loin. On va dire qu'il la lance. Pas grave. Explosion 1, donc charge sonique, déflagration et suppressif. Donc ça c'est euh, plutôt, euh, plutôt sympa. On va y revenir. Euh, au, niveau, euh, au niveau de l'explosion, en fait. Après que n'importe quelle unité ait effectué une action, euh, chaque euh, unité dotée du mot-clé « explosion X euh, », donc là on a « explosion 1 euh, », en fait, peut faire exploser sa charge. Donc ça, c'est une action, hein, mais euh, c'est pratique, vous pouvez déclencher. Si vous avez plus que « X », vous serez en capacité de faire péter deux grenades d'un seul coup. C'est plutôt sympa. Et puis bon bah on a suppressif, hein, donc de toute façon que ça touche ou que ça touche pas, vous avez des pions de suppression pour la cible. Faites attention quand vous faites péter une bombe comme ça, euh, tout ce qui est à portée subit des dégâts. Vos troupes également. C'est-à-dire que c'est précisé, hein, euh, euh, ça euh, profil bas c'est clair, mais au moment de l'explosion, euh, quand une charge euh, où une condition explose, effectuer donc une condition, c'est le fait que ce soit une mine, puis qu'on soit approché, puis qu'elle ait explosé. Hein. Effectuer une attaque séparée contre chaque unité alliée et ennemie vers laquelle les pions de ligne de vue, en utilisant la portée, les dés d'attaque, les fenêtres de conversion d'adrénaline et les mots-clés de l'arme, de la carte associée au pion qui explose. Donc c'est le même traitement pour tout le monde. Donc voilà, on va regarder le euh, sniper, donc DLT euh, 19X. Ouais. <rire> euh, donc tir de 1 à infini. Donc là, c'est la même chose que pour les rebelles. Euh, par contre, on se retrouve avec quelque chose qui fait 2 euh, dés noirs. Euh, alors que côté rebelle, c'est moins. Bon, ils ont qu'un dé, je crois. Un dé noir. Ou un dé noir et un dé blanc. Euh, je le mettrai en commentaire. Pourquoi « Bon, les snipers de l'Empire sont meilleurs que les snipers rebelles. » C'est dit dans les cartes. C'est pas moi qui l'invente, quoi. Voilà. Le matos de l'Empire est meilleur que le matos des rebelles. Les joueurs sont de qualité identique. Avec leurs avantages et leurs défauts. Pourquoi vous biaisez le jeu avec ça, quoi Pourquoi le sniper rebelle serait moins bon que le sniper de l'Empire Pourquoi la grenade... Du Rebelle serait moins bonne que la grenade de l'Empire. Ça fait chier quoi. On n'a pas envie de jouer Rebelle. Enfin, moi, j'ai pas envie de jouer Rebelle. En, finalement, c'est pas si diversifié que ça. On nous a promis de la diversité, mais ça n'est pas tant que ça. Parce que pff, je trouve que c'est plus diversifié de jouer Empire. Hein, on a des motos euh, qu'on n'a pas de l'autre côté. On a des TLTT, mais, mais bon, voilà quoi. On, on voit le résultat. S'il y a que la gatling qui marche plus ou moins bien. Ah, ça me met en colère en fait tout ça au final haute vélocité, donc, euh, tant que vous attaquez, euh, euh, si chaque arme de votre réserve d'attaque a haute vélocité, le défenseur ne peut pas dépenser de pion d'esquive, donc ça c'est clair. Euh, on a perforant 1, hein, donc euh, vous annulez, euh, vous annulez un, un, un, un, résultat, un résultat de défense. Ça c'est la même chose que pour euh, l'autre sniper, si tant est que lui est plus efficace que l'autre. Je le redis, j'ai du mal à, à, à accepter et à comprendre ce genre de divergence. Ouais, c'est finalement, c'est plus glorieux de gagner avec les, avec les rebelles. On va dire ça. On en reparlera, hein, parce que je vais courir le championnat de France et on verra ce qu'ils en disent. Bon, il y a le stimulant d'urgence, je ne reviens pas dessus. C'est quelque chose qui se, qui se redresse. Par contre, c'est quelque chose qui vous permet de survivre, surtout au dernier tour. Euh, bon, c'était une carte que je ne comprenais pas jusqu'à Boba Fett. Elle a de l'intérêt avec Boba Fett pour sa capacité à récupérer des primes. Pour les autres, c'est juste jouer un tour de plus. Ouais, souvent, au dernier tour... Euh, si, il y a peut-être des choses qui se, qui se décident à ce moment-là, mais euh, je ne sais pas. Euh, L'évitement et le couvert, ça également, j'en ai parlé pour Boba Fett. Je trouve finalement cette carte super intéressante, puisque vous bénéficiez de l'avantage en fait, d'un pion de suppression sans en avoir les inconvénients. Et euh, vous en savez qu'au moment, enfin vous subissez ces avantages qu'au moment où on vous tire dessus, et où vous devez appliquer l'esquive et le couvert. Donc ça, euh, je trouve ça euh, plutôt, euh, plutôt sympa. Et puis, bah, la dernière carte qu'on connaît bien, c'est la liaison haute qualité qui permet de donner un ordre, en fait, sans aller le piocher dans le, dans le paquet des ordres. Ça vaut 10. Bon, c'est peut-être un peu cher payé, là, pour le coup, mais ça vous permet si vous décidez de le payer, de systématiquement choisir à quel moment vous activez vos troupes. Donc si au niveau de votre scénario vous avez euh, décidé que eux, ils auraient une part importante dans, euh, euh, dans le fait de, de, de réduire l'action ou d'avoir une action bien définie dans le jeu, ça peut être intéressant de les payer de 10 de plus pour pouvoir, euh, les, pouvoir les activer euh, autrement que aléatoirement. Voilà. Voilà c'est tout pour euh, ce commando, je le répète, j'essaierai de vous faire une présentation des commandos rebelles mais c'est sensiblement la même chose à ceci près qu'ils ont des grenades moins efficaces et des snipers moins efficaces, what the fuck. Quoi qu'il en soit c'est quand même intéressant, hein, je trouve l'arrivée de ces unités spéciales. C'est intéressant au niveau du snipe. Moi, euh, je me suis rendu compte en utilisant le sniper euh, de, euh, des commandos dans la partie que Iggy a, a, a partagé. que c'était pas aussi efficace que je l'imaginais. J'étais super content. Je me disais, ouais, je pourrais pouvoir tirer à l'infini. Je vais pouvoir tirer tout de suite. Finalement, je tire qu'une fois. Hein, et puis, ben, si en face, ben, ça se défend avec des dés rouges, ben, qu'est-ce que vous voulez faire vous tirez, et puis, et puis c'est annulé, euh, ou passablement annulé, même si vous avez même si vous avez Perforant. Donc, euh, donc voilà, ça reste, ça reste euh, voilà, à, à camper, à poser comme il faut, euh, à vous préparer à une capacité de relance, hein, euh, soit en visant, soit vous mettre en stand-by, en attente, pour que dès que ça bouge, vous tiriez. Mais euh, c'est clairement du sniper, ça ne peut pas tirer sur une troupe, parce que ça ne lance pas assez de dés pour faire des dégâts à, à plusieurs types. Et à chaque fois vous allez en enlever qu'un seul et quand vous visez qu'un seul perso bah au final c'est soit un vador soit un vire c'est il est trop fort pour se défendre donc euh, voilà donc voilà je suis mitigé si ça a eu un bel effet sur les motos donc ça peut être intéressant euh, de l'autre côté de les utiliser comme ça euh, flinguer éventuellement euh, l'autre sniper mais il est bien caché normalement ou euh, flinguer un commando ou, ou une, un personnage spécifique tel que un porteur de Gatling des choses comme ça mais voilà ça reste restreint le poseur de bombe, j'ai pas encore eu l'occasion de le jouer, mais ça c'est clairement de la figurine scénaristique. Hein, c'est des choses qu'il faut jouer en scénario. Il faut avoir le temps de l'avancer, il faut avoir le temps de poser la bombe, il faut avoir le temps de la faire exploser. C'est du momentum à maîtriser un maximum. Donc, je ne dis pas que ces boîtes de commando ne sont pas intéressantes. Je dis qu'elles sont sharp à jouer. Voilà. C'est assez complexe à appréhender et c'est peut-être pas la chose à acheter en premier. Si le cœur parle, vous vous dites, oh, j'aime bien, je voudrais m'acheter les commandos. D'accord. Essayez d'appréhender le jeu au maximum, de bien connaître les subtilités du jeu au maximum. Ça va vous apporter énormément d'avantages de les avoir, mais ça va être extrêmement difficile de les jouer également. Il faut bien maîtriser les règles et les subtilités du jeu et du même hand du jeu pour jouer euh, toutes euh, ces deux boîtes de Commando. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce et puis à commenter ou à partager. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, surtout pour votre sniper, parce qu'il n'y a que ça pour décaloter le rebelle en face. Allez, bye bye